planté des arbres pour faire du bois d'œuvre, Comment vous est venue cette idée bah, Nous, euh, enfin, la, la partie agroforesterie, la première partie agroforesterie qui a été mise en place, euh, c'était, pour le bois d'œuvre. Euh, donc, pour on va dire valoriser euh, euh, et compléter, on va dire, la partie euh, herbagère. Euh, ça a été, euh, on va dire, mis pour, euh, on va dire, un placement entre parenthèses. Euh, on l'a quantifié euh, euh, il y a quelques années avec euh, un reporter de, de la France agricole. Euh, je, je pourrais plus... Euh, il faudrait que je ressorte l'article. Euh, mais bon, ça a été mis en place pour, pour, pour faire uniquement du bois d'œuf. Après, bon, les accidents, entre parenthèses de la vie, comme le frein, euh, euh, ont changé on va dire, la donne euh, sur la partie... Euh, euh, freine euh, le reste bon, a bah, été mis en, en condition euh, et euh, taillé pour, euh, pour monter le plus haut possible quoi. vous en êtes satisfait de cette partie bois oh, sur certains arbres oui mais pas tous ah, c'est lesquels qui ont bien marché <rire> euh, ce qui est bien implanté bah, ça va être sur les zones les meilleures euh, c'est le, le être chicomore après les freines étaient déjà très beaux euh, mais bon le, et on a dû en faire du bois de chauffage. Quoi. Ça fait partie des accidents. Après, sur la partie poirier, euh, on a eu beaucoup plus de difficultés au, à l'implantation. Sur les zones plus, plus éventées, euh, on a des arbres qui, sont, euh, qui ont un volume euh, très important et qui ont tendance à, à, à, à se pencher, ou voire se déformer. Après, bon, bah, les accidents on va dire, de, de, de, de production ont fait euh, avec les protections qui ont été mises en place au départ, on a eu quelques incidents, et donc il y a quand même une partie des armes qui, enfin, qui seront forcément déclassées pour du bois d'oeuvre.